你懂不懂的 Dernier jour Ashibati, c'est un film où euh, tout ce que c'est la rencontre, la capacité de rencontre et du regard de l'autre et de l'impossibilité de complètement comprendre l'autre, est raconté d'une façon hyper touchante et humaine. On, on est à côté du réalisateur, de son euh, impossibilité de tout comprendre, de sa curiosité et en même temps on s'attache à jeunes enfants et à la vieille femme qu'on rencontre dans les films euh, comme des personnages de fictions. On est vraiment avec eux.